Bonjour à tous, c'est Mickaël. J'espère que vous allez très, très bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est relativement important pour tout ce qui est propriétaire de site Internet blogueur. C'est la hantise de tout blogueur. Retrouver son contenu copier coller sur un autre site Internet. Quand on parle de violation, de vol de contenu, on pense souvent au texte. Le copier coller que je viens d'énoncer, c'est la première option. C'est ce qu'on utilise tous les jours, des millions de fois. Euh, le plus facile. On a tous fait ça, on a tous fait des copier-coller. Comment, euh, comment peut-on protéger son contenu C'est ce que nous allons voir. Et le pourquoi, essentiellement. La première idée qui nous vient à l'esprit, c'est oui, c'est du vol, euh, usurpation de la propriété intellectuelle. Tout à fait, entièrement raison. Dans un premier temps, c'est des, des choses que ne pense pas forcément. Ça va venir pénaliser votre site internet. Je m'explique. Votre contenu va être copié plusieurs fois. J'espère pas, euh, mais il peut être copié. Si c'est du contenu de qualité, il va être copié plusieurs fois. Le vol sur Internet, c'est quelque chose de, malheureusement très, très, très courant. Spécialement, je me répète, si c'est quelque chose de, de qualité. Vous avez des connaissances, vous voulez les faire partager. Euh, vous faites des recherches, vous voulez faire un superbe article de blog. Vous faites un super article de blog et voilà. paf. Donc, vous allez perdre de la visibilité. Parce que, bien sûr, ces gens-là, généralement, 65% des cas, les gens qui vont voler votre contenu, c'est des gens qui ont plus de connaissances que vous en termes de référencement. Si bien que le contenu volé, votre contenu volé, va apparaître en, euh, bien avant vous sur Google. Donc, les premières recherches qui vont venir avec les mots clés vont apparaître sur le site du voleur et vous perdez tout le crédit. Ensuite, vous allez perdre, bien sûr, du trafic. Ça va vous pénaliser en termes de trafic, tout le trafic que vous auriez pu générer à partir du contenu originel de votre article de blog, de votre site internet, euh, va, va vous générer une perte de trafic. Qui dit perte de trafic, pour conclure, ça va être une perte financière. Vous allez faire moins de ventes, moins de visibilité, moins de commandes, de, de surcroît. Si vous travaillez avec des recettes Google AdSense, des recettes publicitaires, vous allez perdre des recettes publicitaires, perdre du trafic. Et si vous travaillez sur des programmes d'affiliation, c'est pareil, vous allez perdre des commissions. Donc nous allons voir comment, en deux minutes, protéger tout son contenu, son site internet, sur la plateforme WordPress, à l'aide d'un plugin. Regardons ça de plus près. Et bien c'est parti. Donc ce petit plugin s'appelle WordPress Content Copy Protection and No Right Click. Peu importe, je vous ai laissé le lien dans la description en bas. Vous pourrez y accéder directement. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va le télécharger. Voilà, donc je le télécharge. Voilà, c'est assez rapide. Et donc après, vous venez dans votre tableau de bord WordPress. Et donc vous allez aller dans euh, Plugin, Extension. On va ajouter donc ce plugin, cette extension. Donc on va venir... Euh, le localiser, je vais fermer cette petite fenêtre voilà, donc on va chercher donc son plugin qui moi dans le cas de figure, dans mon fichier téléchargement, vous probablement pareil donc voilà, je l'ai ici je l'ouvre et je viens l'installer donc c'est l'un des plugins les plus simples dont j'ai eu à faire avec, sur la plateforme WordPress il est euh, fantastique, euh, c'est direct on l'installe il s'active tout seul et voilà, rien à faire Là, pour le cas de figure, moi, c'est un contre-exemple. Moi, je vais l'activer sur tout mon réseau parce que j'ai des sites de démo. Voilà, mais bon, ça, ça ne vous concerne pas. Vous n'aurez pas ce message-là si vous n'êtes pas en multi-site. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, donc, je viens de l'activer. Donc, je vais aller sur mon site. Voilà, j'attends qu'il s'active. Je vais aller sur mon site. Euh, voilà. Donc, bon, vous avez juste besoin d'aller sur Page principale, moi je me répète, c'est parce que j'ai plusieurs sites. Une fois installé, vous voyez, vous avez votre petite icône de protection. Voilà, ça y est, donc votre site est censé être protégé. Vous allez me dire oui, mais les, les paramètres, les options, qu'est-ce qu'il faut Il faut, faut peut-être régler quelque chose. Bah, à vrai dire, non, mais on va regarder. Donc, vous allez dans paramètres et vous voyez, voilà, votre plugin est installé ici. Donc, regardons d'un peu plus près euh, les options, euh, pas les paramètres qui sont disponibles. Il y en a justement euh, seulement trois, les, euh, voilà, les paramètres principaux, seulement trois. Après, ça, c'est du premium, premium, et ça, c'est pour les versions pro. Euh, pff, ça sert à rien d'aller pour la version pro. Regardez voir, les options, c'est est-ce que vous voulez protéger vos articles de blog post Bien sûr, vous pouvez désactiver si vous voulez. Est-ce que vous protégez votre page votre page d'accueil, c'est vous qui voyez, mais bon, autant tout protéger, non Et votre page statique. Donc la page statique, je m'explique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la page statique, c'est une page d'accueil personnalisée. Vous pouvez la personnaliser avec certains plugins, certains logiciels, dont Elementor, vous la programmez vous-même. Avec WordPress, il vous faut un thème. De toute façon, même si vous créez votre site de A à Z, le personnaliser entièrement, il vous fera choisir ainsi par un thème, par, par contre, par, euh, par défaut. Excusez-moi. Voilà. Donc, euh, de ce thème par défaut, vous pouvez rediriger votre page d'accueil euh, que vous avez personnalisée, ce qu'on appelle la page statique. Voilà. Moi, personnellement, euh, ne touchez à rien. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Euh, ensuite, vous avez le petit euh, le petit texte de dialogue qui va apparaître dès que la personne va essayer de vouloir copier votre texte. Donc Voilà, le texte en anglais, vous le changez, c'est pas bien le problème. Voilà, si vous le changez, n'oubliez pas de sauvegarder vos changements, euh, les paramètres. Et voilà, moi j'ai rien changé donc je ne touche à rien. Donc, maintenant, bah, a priori, notre site il est protégé. Euh, moins d'une minute, je parle beaucoup, je parle beaucoup. Voilà, c'est juste pour donner deux trois explications. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sortir de mon site et on va voir ce qu'il en est exactement. Donc, voilà, celle-ci, je peux la fermer et donc. Euh, je vais sortir de mon site, voilà, et vérifier. Donc voilà. Donc voilà, moi je me retrouve euh, sur ma page d'accueil. Euh, par exemple, j'en par, parlais un peu plus tôt aussi, les photos, par exemple, sont une source de, de contenu à protéger. Voilà, par exemple, moi, vous voyez, hop, j'ai double-cliqué et voilà. Et ça, vous faites un clic droit et pas rien. Vous allez en faire plusieurs comme ça. Et voilà, le contenu est protégé. Je vais aller faire un petit tour sur le blog. Pour vérifier que la partie blog ici a bien été protégée. Donc je vais en prendre un au hasard. Allez, hop. allez, peu importe. On prend un blog au hasard. Un article. Donc on ouvre, on ouvre son article de blog. Et voilà. Donc là, moi, j'ai mon texte. J'ai mon texte. Voilà, j'ai une image, on va essayer l'image. Hop, le clic droit ne fait rien. Voilà, protéger. Ici, le texte, voilà, tout est protégé. Voilà. Je réessaye. Voilà, et ben voilà. Voilà, vous avez vu comment protéger votre site Internet en une minute. Hein. J'ai énormément parlé, mais vous, vous le faites tout seul en une minute, c'est fait. L'intégralité de votre contenu, que ce soit audiovisuel ou texte, textuel, ben, sera protégé. Et gratuitement, je Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, euh, à me suivre sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur avoir des astuces, comment améliorer son site internet pro euh, sur la plateforme WordPress, euh, voilà, voilà. Euh, je me répète, j'ai laissé euh, le lien en bas. Vous avez juste à cliquer. Je vous souhaite euh, une agréable journée et vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.